Protection, protection, protection, protection, protection, protection, protection protection émotion protection émotion protection émotion protection émotion protection émotion protection protection émotion protection émotion protection émotion protection émotion protection émotion protection émotion protection émotion protection émotion protection émotion protection protection protection protection protection protection protection protection protection Protection, protection, protection, protection, protection, protection, protection, protection, protection, protection.